Un rosier non remontant ne fleurit qu'une fois dans l'année, au cours de l'été. Un rosier remontant fleurit deux fois dans l'année, ou propose une floraison étalée durant tout l'été. La taille de vos rosiers vous permettra d'obtenir ou de maintenir une forme équilibrée. Cette taille vous permettra également de rajeunir votre rosier, ou éventuellement de vous débarrasser de problèmes phytosanitaires rencontrés en cours d'année. Enfin, la taille vous permet de garantir une floraison abondante et de qualité. Alors on ne taille pas les jeunes rosiers lorsque l'on vient de les planter, on les laisse tranquilles au cours de leur première année de plantation. Les rosiers remontants seront légèrement rabattus avant l'hiver, puis taillez plus sévèrement au printemps, on parle alors de la taille élaborée. Les rosiers non remontants quant à eux seront taillés à l'automne, c'est-à-dire juste après leur floraison. Vous ne garderez que 5 à 7 branches jeunes et en bonne santé. Taillez toujours sur un œil orienté vers l'extérieur du rosier. Cet œil sera généralement le troisième en partant de la base mais il peut s'agir également du deuxième ou du quatrième œil, si celui-ci est mieux orienté. Vous supprimerez les gourmands un petit peu sous le niveau du sol, si vous le pouvez. Euh, ces gourmands se développent donc sous le point de greffe, et leur feuillage est assez différent généralement de la variété qui est greffée au-dessus. Si vous les laissez se développer, vous obtiendrez des roses simples, généralement. Euh, la plupart des rosiers polyanthas sont greffés, je crois, sur Rosa canina, c'est-à-dire de l'églantier et euh, ce porte-greffe risque de reprendre le dessus et de supplanter la variété greffée. Bien, nous voilà donc en présence de trois rosiers de type Polyantha que je vais euh, tailler. On est le 18 mars, ils sont déjà bien avancés, il est encore temps d'intervenir néanmoins. Et on va procéder donc à la taille annuelle d'entretien de ces rosiers qui ont été un petit peu... Euh... Euh, repris ces dernières années ils sont pas trop mal là, dans les tomes, mais ils ont quand même besoin d'une intervention et l'idée est de les rapprocher bien évidemment toujours de leur base et d'essayer de les rajeunir avec un minimum de branches conservées de manière à assurer une floraison satisfaisante euh, voilà pour cette année à venir donc l'idée bien évidemment et de débarrasser le rosier de quelques rameaux qui pourraient se croiser les uns les autres le bois mort bien entendu doit être supprimé également et on va essayer de rapprocher ce rosier de sa base voilà conservant quelques rameaux voilà ça je vais le supprimer Alors, il faut pas avoir peur de, de couper hein. on aurait tendance à penser que les tailles sévères peuvent être préjudiciables au rosier. Ça n'est pas le cas dans ce cas précis. Voilà. Je vais compter les yeux. Voilà. Troisième œil. Voilà. Bien orienté vers l'extérieur de manière à ce que le rosier puisse euh, s'évaser. Hein. Voilà. Ce qui part à l'intérieur. Ici, un peu de bois mort donc je vais l'enlever je vais besoin de l'autre sécateur pour ça voilà c'est fait on peut remarquer ici une branche parfaitement bien orientée j'ai un œil ici au dessous euh, les yeux ne sont pas toujours démarrés hein. cet œil, en l'occurrence il est dormant pour le moment mais on va quand même le conserver, il nous intéresse. Voilà. Alors, ces deux branches-là vont prendre le relais. Ça, c'est beaucoup plus vieux. Je ne le conserve pas. Voilà. Et on va continuer comme ça. Voilà. Sur l'ensemble du rosier. Ce qui est à l'intérieur, je l'enlève. Ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est une branche chétive. Et qui part vraiment à l'intérieur du rosier, ça ne m'intéresse pas non plus. De même que celle-ci. Voilà. On conserve celle-là. Ça, on enlève. Voilà. Ici, même chose. Hein. Ça, c'est plutôt intérieur par rapport à la branche qui est derrière. Donc, je ne garde pas. Voilà. Il faut que la lumière puisse entrer dans le rosier. Ça, on va garder. Voilà. Ça on garde ça je supprime voilà je supprime parce que c'est plutôt chétif hein. c'est pas c'est pas une branche bien constituée bien forte bon elle m'intéresse pas beaucoup elle portera probablement peu ou pas de fleurs d'ailleurs voilà petite branche à l'intérieur j'enlève également celle-ci elle m'intéresse beaucoup, elle est très bien, on va sélectionner un œil orienté vers l'extérieur il y en a un quelque part là, oui ici, et on taille, voilà alors cette branche là, je la conserve également, voilà Alors ici il y a un choix à faire, est-ce que je conserve ce rameau ou pas Alors ça, c'est non. J'ai ces deux là qui vont partir ici, celle-là ça va partir comme ça sur le devant. Est-ce que j'ai vraiment intérêt à garder ça Bah oui, pourquoi pas, ça pourrait partir ici sur le côté derrière, à condition de choisir un œil bien orienté, c'est ce que je vais faire. Voilà, donc c'est plus ou moins le troisième œil hein, en fonction de son orientation ça peut être le quatrième ou le deuxième sans problème hein. voilà là c'est très bien ça ça nous intéresse également ça ça peut être pas mal non plus on va le garder voilà alors on va recouper comme ça Voilà. Et ce gros rameau ici sur le côté, dans l'état ne m'intéresse pas, je vais le recouper ici. Voilà. De manière à bien rajeunir la plante. Voilà. Alors concrètement, qu'est-ce que je viens de faire sur ce rosier euh, Je suis venu rabattre le bois le plus vieux au plus près de la souche, en conservant toujours la coupe sur un œil bien orienté vers l'extérieur du rosier, hein, de la manière à ce que celui-ci s'évase naturellement et que la lumière puisse bien euh, le pénétrer. Euh, cet œil sera préférentiellement le troisième œil, si ce n'est pas possible le second ou le quatrième voire cinquième œil hein, dans certains cas, pourquoi pas, le tout c'est que cet œil soit bien orienté, il ne faut surtout pas que euh, et ça sera peut-être le cas malgré tout. J'ai un œil ici, par exemple. Il faudrait pas que ce soit celui-ci qui démarre et puis que ça part comme ça vers l'intérieur du rosier. Auquel cas, ça sera rectifié par la taille de l'année prochaine. C'est pas très grave, hein. à condition de les suivre bien chaque année. J'ai supprimé tout le bois mort. Il n'y avait pas de porte-greffe qui repartait euh, ici, donc j'ai pas eu à intervenir là-dessus. Et il me reste encore. Voilà, il me reste encore ce petit rameau ici qui ne sert à rien. Voilà ça c'est un arbre qui est en train de pousser voilà ingénérable. Voilà. voilà donc euh, le bois mort également est supprimé hein, euh, euh, vraiment avec euh, beaucoup d'attention il faut veiller à, à retirer tout le bois mort qui pourrait véhiculer éventuellement des problèmes phytosanitaires etc j'en ai encore un peu ici d'ailleurs voilà. voilà et vous voyez que ce rosier finalement est assez bien rapproché de sa souche, voilà, qui commence à avoir de l'argent hein, celui-ci, et euh, taillé de cette manière, c'est une manière de garantir une excellente floraison pour l'année à venir. Encore une fois, le rosier fait partie, en tout cas le rosier du type polyanta comme cela, fait partie des plantes, des végétaux pour lesquels la taille annuelle systématique. Et préconiser la taille élaborée donc au printemps là maintenant et puis un rabattage euh, des terminaisons qui ont fleuri simplement avant l'hiver. À l'aide de ces trois exemples je vous montre quelle est la coupe idéale à laquelle il faut procéder. Sur le premier échantillon on peut constater que la coupe est beaucoup trop longue la partie supérieure va se dessécher c'est ce qu'on appelle un chicot. Sur le second échantillon la coupe est réalisée beaucoup trop près du bourgeon qui se retrouve en danger, euh, et quand bien même s'il venait à démarrer, il y a un risque d'arrachement en fin de compte de la branche qui pourrait naître à cet endroit-là par la suite. Quoi. Enfin, sur le troisième échantillon, la coupe est tout à fait bien réalisée à environ 1 cm de l'œil ou du bourgeon, avec une pente en plus opposée à ce bourgeon. Donc voilà, on voit ici ce qu'est un œil, hein, ce qu'on appelle un œil sur le rosier, c'est le bourgeon en fait, un hein, dormant sur lequel va pouvoir euh, s'effectuer le départ d'une nouvelle feuillaison, et la coupe donc que j'ai effectuée ici à peu près un centimètre au-dessus. Alors on peut voir ici sur cette extrémité de rameau deux bourgeons, deux yeux, hein, il y en a un ici, et il y en a un là qui est un peu plus démarré, mais en réalité... C'est bien sûr celui-ci que je compte pour démarrer en cours d'année et porter le rameau à fleurs. Alors ce qu'on peut voir ici, c'est que je me suis volontairement séparé de la prolongation de cette branche ici, qui était assez importante, de manière à rapprocher le rosier de sa base, au profit donc de ces deux autres rameaux ici, beaucoup plus jeunes, beaucoup plus proches de la souche, qui vont sur cet œil ici, et sur un autre œil, sur l'autre rameau, pouvoir assurer eh bien, la, la prolongation hein, de, de l'arbuste et sa floraison pour l'année à venir. Un autre exemple encore, avec cette grosse branche que j'ai arrêtée ici, au profit des deux rameaux plus jeunes situés juste en dessous. Donc il y a déjà un œil ici qui est en train de démarrer sur cette partie feuillée, c'est très bien et on a le deuxième ici qui porte un œil bien orienté qui va pouvoir assurer le départ de l'autre côté. Donc quelques règles s'appliquent hein, euh, de manière à nous permettre de conduire une opération de taille des rosiers euh, tout à fait correcte, néanmoins, et ça c'est très très très important, j'insiste beaucoup là-dessus il y a autant de manières de tailler qu'il y a de tailleurs, et c'est aussi votre sensibilité qui doit s'exprimer à travers une opération de taille ce rosier aurait pu être taillé très différemment par quelqu'un d'autre tout en étant taillé aussi bien voilà ça c'est vraiment important euh, il n'y a pas une bonne manière de tailler il y en a plein dans la mesure où on est toujours conscient euh, de ce qui est bon pour la plante et puis qu'on veille effectivement à respecter les règles de base que j'ai précédemment énoncées eh bien il n'y a aucun souci on peut tailler un peu plus long un peu plus court selon la personne ça va parfois être assez différent euh, ça fera un peu la différence c'est quelque part la signature du tailleur et c'est très bien comme ça les rosiers vigoureux seront taillés un peu plus long les rosiers un peu plus faibles seront taillés plus courts. Enfin, pour les rosiers remontants, supprimer régulièrement les fleurs fanées, cela favorisera l'apparition de nouvelles fleurs. Voilà, on se retrouve autour de ce euh, rosier grimpant euh, qui, a, qui a déjà un certain âge et puis euh, qui a un petit peu évolué. Euh, euh, enfin voilà de manière un peu plus, plus ou moins contrôlée et euh, il va falloir le, le remettre un petit peu en état pour que bah d'abord pour lui assurer euh, une longévité euh, effective et puis pour essayer de continuer à garantir une belle floraison l'année prochaine et puis en réintervenant régulièrement les années suivantes également on peut remarquer ici qu'on a des très vieux bois là dedans d'autres rameaux beaucoup plus jeunes et l'idée est un petit peu ça va être de et eh bien, de faire un peu le ménage, de supprimer justement un maximum de ce, de ce bois âgé au profit des jeunes rameaux qui vont assurer la charpente future euh, de cet arbuste. Alors ici, il est un petit peu, euh, il a il a grandi de, de, sur ce modèle-là un petit peu euh, un petit peu anarchique euh, depuis pas mal de temps. On va pas trop le bousculer quand même, mais euh, regardez-le bien quand on aura terminé, ça sera vraiment, il aura vraiment une autre allure, on l'aura débarrassé de pas mal de, de bois, et, euh, et encore une fois, vraiment pour, pour son bien, hein, pour lui garantir euh, voilà, une certaine pérennité, et puis une, une capacité, encore une fois, à fleurir correctement, euh, durablement. Voilà. Donc, euh, on va, je vais faire, et puis j'essaierai de vous expliquer en même temps ce que, ce que je, de quelle manière je procède, hein, l'idée étant simplement de raccourcir un temps soit peu le bois âgé, alors on le voit il n'a pas du tout la même couleur, et de repartir sur le bois euh, plus jeune, alors ici on a des pousses euh, qui doivent avoir deux ans là si je ne me trompe pas, hein, euh, puisque c'est des rosiers qui fleurissent bien évidemment sur le bois de l'année en cours, donc le bois de deux ans peut nous permettre de bien charpenter le, la plante, euh, et puis sur les pousses de l'année, hein, sur les yeux qui sont en train de démarrer là, sur les pousses de l'année, on garantira euh, une bonne floraison pour cette année quoi je repère le bois mort pour le supprimer si nécessaire je coupe ce bois en plusieurs sections pour le retirer plus facilement à ce stade je différencie déjà le très vieux bois des jeunes rameaux d'un an ou deux bien vigoureux je supprime sans remords les vieilles branches jugées trop vieilles je les rapproche au maximum de la souche en préservant les jeunes rameaux éventuellement portés par ce vieux bois je conserve quelques rameaux latéraux que je raccourcis. Ils assureront le départ de nouvelles ramifications florifères l'été prochain. La remise en état de ce rosier aura pris environ deux heures. Alors voilà donc euh, il est terminé ce rosier. Euh, ça se taille de quelle manière Eh bien sensiblement de la même manière qu'un polyhanta arbustif. On va néanmoins chercher à retirer beaucoup de ce vieux bois alors ici je l'ai conservé parce que je voulais pas que je voulais pas que ma copine fasse une syncope dans la mesure où j'aurais enlevé trop de branches mais de manière académique l'idée c'est vraiment ça on retire ce vieux bois et on conserve des jeunes rameaux comme celui ci qui vont prendre le relais en quelque sorte du vieux bois et assurer une nouvelle jeunesse au rosier donc ici j'ai néanmoins conserver cette vieille charpente qu'on sera amené à supprimer peut-être sur deux ou trois ans hein, euh, puisque là il s'agit vraiment d'une taille de régénération en fin de compte et j'ai conservé sur les côtés un certain nombre de rameaux très courts taillés à trois yeux plus ou moins ces rameaux on le voit ici d'ailleurs euh, donnent des yeux qui sont en train de démarrer qui vont donner eux-mêmes de nouvelles euh, de nouvelles branches euh, sermenteuses, c'est à dire très très longues et très flexibles et ce sont ces rameaux sarmenteux qu'il va falloir venir palisser sur la structure donc on en a conservé quand même un certain nombre on arrive ici jusqu'au bout hein, euh, voilà donc c'est quand même euh, la structure reste bien habillée et euh, ce rosier euh, régénéré est reparti pour une pour une belle floraison quoi hein, euh, voilà il y avait beaucoup beaucoup de bois morts dedans énormément donc ça c'est un peu le manque de lumière c'est les rameaux qui, qui meurent de manière un peu naturelle aussi euh, le, on dit que l'arbuste s'auto élague en quelque sorte hein. donc il convient quand même sur le plan sanitaire c'est quand même intéressant de supprimer ces rameaux là euh, et puis toujours tailler à proximité d'un œil environ un centimètre euh, je dirais de, de l'œil euh, avec un oeil bien orienté hein, de manière à ben je vois encore euh, voilà ça c'est le genre de choses à ne pas garder ici un chicot voilà comme ça voilà on est vraiment bien propre à une coupe franche nette propre et non pas du, du bois qui risque de euh, bien de développer des champignons des choses comme ça qui pourraient ensuite poser problème Rosier. Voilà donc là on est reparti sur un, un beau grimpant qui va euh, de nouveau s'étoffer, de nouveau produire des rameaux euh, jeunes euh, et vigoureux qui vont porter un maximum de fleurs puisque toute l'énergie euh, puisée dans le sol par ce rosier sera désormais acheminée vers un nombre réduit hein, de, de bourgeons par rapport à l'aventaille, hein, évidemment. Donc là, on a supprimé énormément de, de bourgeons qui allaient bénéficier de, de, bénéficier de cette sève. Cette sève va permettre donc à la fois une croissance euh, euh, vraiment euh, vigoureuse hein, de ce rosier, et surtout d'alimenter le rosier en énergie quand il en aura besoin pour assurer sa floraison. Hein, voilà. Donc ça peut paraître un peu brutal, euh, alors qu'en réalité, je considère avoir été très très soft hein, sur, euh, sur la récupération, on va le dire comme ça, euh, de, ce, de ce rosier qui est euh, a, apparemment âgé d'une dizaine d'années seulement. Et ça, qui montre bien sa vigueur hein, puisqu'il a une très très belle souche. Hein, ici, euh, euh, on voit que on a affaire à un rosier extrêmement vigoureux. Quoi, voilà. Alors, euh, après le rosier grimpant, ces rosiers ici qui n'ont pas été taillés euh, depuis une dizaine d'années. À gauche, euh, les produits, à ma gauche, à votre droite, les produits de la taille. À ma droite, euh, bah, le rosier euh, taillé. Donc, encore une fois, j'aurais peut-être dû, j'aurais pu en tout cas être beaucoup plus sévère. Euh, là encore j'estime qu'on peut euh, on peut largement euh, répartir disons le, le travail de rééquilibrage sur deux ou trois années ça me paraît bien d'autant plus qu'ils sont euh, malades euh, Donc euh, bon voilà peut-être pas trop non plus les, les choquer. Euh, ça peut ça peut paraître euh, radical hein, euh, drastique hein, comme taille je vous assure que ça ne l'est pas du tout et que en fin de compte ces rosiers gagneraient à être suivis un peu de la même manière chaque année là c'est encore une fois une, une intervention un peu de reconditionnement de, de ces plantes ça ne, ça ne représente pas le modèle à suivre sur des rosiers qui sont suivis bien entendu de manière régulière chaque année quoi. voilà c'est aussi pour moi l'occasion de vous montrer est possible de reprendre en main peut-être des rosiers un peu âgés comme ça et puis qui ont été un peu livrés à eux-mêmes ce qui les empêchait pas de fleurir d'ailleurs hein, ils fleurissaient très bien hein. euh, mais voilà c'est vrai qu'ils ont développé un, un certain nombre de problèmes là et bon j'ai bon espoir de sans doute raisonnablement prolonger un peu leur durée de vie en intervenant à l'avenir de cette manière euh, chaque année hein, euh, avec une taille qui se veut à la fois sanitaire, hein, supprimer le, le bois mort, encore une fois les branches qui ont tendance un peu à se croiser etc et encourager ce rosier à se développer vers l'extérieur de lui-même euh, de manière à, à bien laisser entrer la lumière dedans aussi. quoi. Hein, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire part de, de vos remarques. Je doute pas que ce que je vous ai montré là puisse susciter un, un certain émoi, peut-être même chez certains d'entre vous. Euh, et je vous dis à très bientôt, au potager qui dit non. Ciao, ciao